Bonjour, je suis Carole Petit, directrice adjointe de la Faculté de droit, directrice pédagogique du DU État civil et maître de conférence en droit privé. Bienvenue à l'UCLI sur notre très beau site Saint-Paul à Lyon ou notre nouveau campus Alpe-Europe à Annecy, l'un comme l'autre offrant un cadre particulièrement propice aux études. Notre Faculté de droit a vocation à former des juristes de qualité, avocats, magistrats, notaire, juriste d'entreprise ou d'association ou l'un des nombreux autres métiers du droit, mais aussi plus largement des acteurs et actrices du développement de notre société de demain. Le socle fondamental de ces études est la licence de droit avec ses matières classiques, le droit civil, le droit constitutionnel, le droit administratif ou encore le droit pénal, le droit des affaires, etc., mais aussi ces matières d'ouverture sur le monde qui nous entoure comme la formation humaine. Une partie des cours peut d'ailleurs être suivie en anglais. Bien conscient du changement important que constitue le passage du lycée à l'université, à la faculté de droit de l'UCLI, nous avons pour vocation première l'accompagnement de l'étudiant vers l'autonomie, vers la réussite, grâce à un suivi personnalisé dans une ambiance conviviale et humaine. Les effectifs sont réduits, permettant un enseignement de qualité, de réels échanges et un véritable contrôle continu. La présence est obligatoire en cours magistral comme en TD et chaque étudiant est reçu dès le début de l'année par son responsable d'études. Cet accompagnement passe également par une pédagogie associant méthode traditionnelles et méthodes innovantes, destinée à développer l'esprit d'analyse et à rendre l'étudiant actif dans ses apprentissages. Nous organisons, par exemple, avec les juridictions lyonnaises, des procès fictifs et avons su, grâce à une équipe dynamique et réactive, nous adapter au contexte sanitaire. À la Faculté de droit, nous proposons en outre des doubles diplômes internationaux, la licence en droit et le Bachelor of Civil Law irlandais, le nouveau diplôme Bachelor of Law en partenariat avec la City Law School à Londres. Nous offrons enfin la possibilité de colorer et d'enrichir son parcours licence, en suivant en parallèle un DU, diplôme d'université, comme le DU Common Law, Criminologie, Climat et Développement Durable, Sciences Politiques et Études du Bien Commun, État civil, Juriste Digital ou World Foreign Policy. Il est également possible d'effectuer un semestre à l'étranger grâce à nos nombreux accords. À l'issue de sa licence en droit, l'étudiant peut bien entendu poursuivre son parcours en master, ou dans une autre université. Nous vous invitons pour de plus amples renseignements à consulter notre site internet ou à nous contacter directement. À bientôt